Michel Knubler et moi-même, nous avons dans des fonctions et des activités diverses une expérience de la gestion et de la promotion du patrimoine, en ayant travaillé l'un et l'autre notamment au ministère de la Culture. Nous avons considéré qu'il y avait un nombre considérable de publications relatives au patrimoine depuis plusieurs décennies, publications scientifiques, et qu'en face, il y avait évidemment une grande appétence euh, du public euh, pour le patrimoine, le succès des journées du patrimoine, le succès des grandes expositions, les émotions patrimoniales euh, qui euh, apparaissent régulièrement euh, lors d'une catastrophe ou d'un acte de vandalisme, témoignent de, de cette appétence. Et au fond, nous avons essayé de faire un pont entre le public euh, et euh, ses scientifiques, ses chercheurs. Euh, et de mettre en évidence euh, le seminement à travers les siècles, car c'est une histoire de siècles, de la notion de patrimoine. Alors les grands repères que nous avons retenus à travers les personnalités et les monuments que nous avons sélectionnés sont... L'Antiquité tardive, le moment où euh, une partie de l'Europe se trouve à avoir à gérer l'héritage monumental euh, de l'Empire romain. Ensuite, euh, la période de, de l'humanisme, de la Renaissance, 14e, 15e, 16e siècle à peu près. Et là, le grand domaine c'est évidemment l'Italie avec les grandes figures depuis Pétrarque au 14e siècle jusqu'aux grands euh, humanistes et à la politique euh, Pontificale qui se met en place à cette époque-là. Ensuite, nous avons, pour revenir en France, le grand traumatisme de la Révolution. Voilà que euh, les assemblées révolutionnaires ont à gérer un patrimoine considérable. Le patrimoine de l'Église, le patrimoine de la Couronne et le patrimoine des émigrés. Que fait-on de cela Les grands débats sont connus, euh, plusieurs thèses s'affrontent, et finalement, la Révolution, paradoxalement, qui est une grande période de vandalisme, est aussi une période où, en France, va s'élaborer euh, la première structure, en quelque sorte, d'une politique publique euh, du patrimoine. Et sur cette lancée, au XIXe siècle, va se développer cette fois une... Euh, législation du patrimoine, une administration du patrimoine, avec quelques noms connus en France, notamment celui de, de, de Mérimée, qui va d'ailleurs largement essaimer dans toute l'Europe. Et parallèlement à cette prise en compte du patrimoine à travers une politique de conservation et de restauration des monuments historiques, se développent aussi dans toute l'Europe les musées. Hein, qui sont un autre volet de la politique patrimoniale, le plus souvent d'ailleurs dans un contexte national, hein, euh, chaque pays d'Europe et bientôt euh, l'Amérique du Nord vont euh, avoir à inventer une identité au fond à travers leurs monuments et à travers euh, leurs collections. Au XXe siècle nouvelle étape, c'est une espèce de dilatation considérable surtout dans la seconde moitié du XXe siècle du champ patrimonial, avec à la fois un élargissement chronologique. La première liste de 1840 euh, des monuments historiques en France concerne des grands antiques, des grands édifices euh, religieux, et c'est tout à peu près. Et progressivement, on va s'intéresser non seulement euh, au patrimoine du XVIIe, du XVIIIe siècle, au patrimoine du 19e siècle, c'est le travail euh, des ministres de la culture, euh, qui viennent à partir des années, des années 1960 et euh, cet élargissement chronologique s'accompagne aussi d'un élargissement thématique puisque euh, le patrimoine quitte un peu les rivages de l'histoire de l'art et de l'histoire de l'architecture pour s'intéresser à, à tous les aspects de, de la vie en société. Euh, nous avons, dans notre dictionnaire, prévu des notices sur le patrimoine industriel, sur le patrimoine fluvial, euh, sur le patrimoine alimentaire, euh, sur le patrimoine naturel aussi, euh, qui montrent l'élargissement de cette notion. Euh, le siècle que nous vivons depuis deux décennies maintenant, tout en prenant en compte ses acquis, euh, voit apparaître de nouveaux éléments que nous avons traités. Euh, par exemple, euh, une espèce de renouveau du vandalisme inspiré euh, par des raisons idéologiques ou religieuses. Dans un autre domaine, on voit aussi émerger, euh, visant en particulier les musées, la question des restitutions restitution des biens culturels qui ont été transférés euh, des anciennes colonies euh, d'Amérique du Sud, euh, des colonies africaines, voire euh, des pays asiatiques. Cette question se pose aujourd'hui avec une grande euh, acuité et une espèce de, de, de revendication en restitution de patrimoine qui vient de ces pays et qui évidemment heurte, euh, en l'occurrence, la conception du musée universel euh, comme le Louvre, le British Museum, euh, les grands musées américains, qui avaient prétention à rassembler le patrimoine de toute l'humanité. Et puis il y a aussi, euh, phénomène plus récent, mais que nous avons traité, notamment à travers une entrée statuaire publique, le, le fait que des œuvres d'art, des statues dans l'espace public, deviennent objet de débat et de polémique, parce qu'elles glorifient des personnages qui sont considérés aujourd'hui avec recul, euh, comme des personnages qui ont collaboré à telle ou telle oppression, notamment la traite, la traite des Noirs dans des villes comme Bordeaux, comme Nantes, dans certaines villes de Grande-Bretagne. Cette question se pose avec acuité, à la fois dans l'espace de la statuaire publique et dans l'espace des collections des, des musées. Donc, vous voyez que nous avons visé large euh, tout en montrant que euh, le patrimoine c'est une problématique qui à chaque période, à chaque euh, siècle d'une certaine façon se réinvente et interroge aussi euh, notre façon de vivre ensemble et notre rapport à l'histoire. Nous avons consacré une entrée à numérique et patrimoine, bien évidemment. Euh, le musée imaginaire dont rêvait Malraux au siècle dernier, il, il, est, il est réalisé hein, aujourd'hui, euh, en, en tout, de tout lieu et à toute heure, vous avez accès à tout ce qui se trouve en tout lieu, hein, que ce soit des monuments, des tableaux, euh, euh, reproduits avec une précision, une fidélité, une pixelisation exceptionnelle. Vous avez accès au trésor des bibliothèques, ces manuscrits enluminés que seuls les spécialistes pouvaient euh, consulter, euh, avec des gants blancs bien sûr, vous les avez sur, vous les avez sur vos écrans. Donc il euh, y a un risque, s'il y avait un risque et un problème qui se posent aujourd'hui, hormis les questions que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont les questions politiques et idéologiques, ce serait euh, plutôt celui d'une rupture sensible. Euh, il ne faut pas que euh, le simulacre du patrimoine car la, la photographie d'un tableau, la photographie d'un manuscrit ou d'une reliure ancienne, la photographie d'un objet d'art ou d'un monument, ça n'est jamais qu'un simulacre, au sens propre du mot simulacre. Donc il ne faut pas que euh, l'image euh, tue, en quelque sorte, euh, l'objet. Hein C'est Hugo qui, dans le Dame de Paris, avait dit « Ceci tuera cela ». Donc il faut, il faut prendre garde à euh, ce que euh, les politique publique, les initiatives qui sont prises permettent et encouragent la relation sensible avec euh, le patrimoine. Se promener dans une ville comme Bordeaux euh, sur euh, Google euh, Street, je ne sais pas comment on appelle ça, hein, euh, c'est une chose. Se promener dans les rues... Euh, voir les vieilles pierres, découvrir une perspective, etc. C'est tout autre chose. C'est une expérience qui est d'un tout autre ordre. Hein. Donc euh, voilà peut-être un, un, une des questions. C'est pour ça que je disais que aujourd'hui il euh, euh, y a une fois une réinterrogation. Un retour sur soit de la, soit un retour sur la notion même de patrimoine et en même temps euh, une vigilance à exercer sur une espèce de décontextualisation du patrimoine.